Salut Dans ce tuto, je vais m'adresser aux débutants, à ceux et celles qui ont jamais ou quasiment jamais ouvert SketchUp. Ils l'ont ouvert une fois et l'ont refermé tout de suite parce que c'était trop compliqué. Donc, Je vais essayer de faire un tuto qui prend vraiment du tout début de SketchUp, l'interface, la philosophie du logiciel, comment ça fonctionne comment on bouge dedans, comment on crée ses premières formes, vraiment le B.A.B.A. et jusqu'à la création complète d'un appartement à partir d'un plan. On va importer le plan, on va monter les murs, mettre des textures, mettre des épaisseurs au mur, importer des objets, créer une cuisine de A à Z, tous les éléments, les poignées. on va placer l'évier, on va placer des meubles, on va ensuite essayer de faire des scènes de tout ça, des caméras, extraire des images, extraire toute une petite animation. Bref, vraiment faire quelque chose de complet pour que SketchUp vous paraisse beaucoup plus limpide et simple pour que vous puissiez à terme suivre les autres tutos, les miens, mais aussi tous ceux que vous allez trouver un peu partout sur YouTube pour pouvoir être autonome sur SketchUp. Cette formation, elle va risque d'être longue. Euh, donc Je mets une première partie là, assez longue déjà sur YouTube. Et une deuxième partie que je mets dans un espace accessible via un lien juste en dessous de la vidéo, il suffit de cliquer euh, sur le premier ça sous la vidéo, et puis rentrez votre email, vous avez tout de suite accès à la deuxième partie. Cette partie, euh, le, le fait de la mettre dans un, un espace autre que YouTube, ça va me permettre de la mettre à jour beaucoup plus facilement, de manière à ce que euh, l'historique de, de mes vidéos ne, ne repasse pas par-dessus euh, ce tuto qui soit au final introuvable sous toutes les vidéos que je vais publier. Donc je vais pouvoir vraiment la mettre à jour plus facilement. Donc je commence tout de suite avec cette première partie, euh, et puis euh, bah, je compte sur vous pour commenter, me poser des questions, euh, n'hésitez pas. Alors, on va directement dans le logiciel, dans le vif du sujet. Je vais essayer de rendre ce, ce, ce cours, cette formation, la plus ludique possible, c'est-à-dire de ne pas faire un truc trop abstrait, mais de vraiment utiliser les outils dans des cas concrets pour rendre ça euh, sympa à apprendre et pas trop fastidieux. Et avant de commencer, je voudrais vous montrer, sans détailler vraiment ce que je vais faire, mais juste une petite démonstration de, de, de le principe de logiciel et à quel point ça peut être rapide de faire des choses. Donc, le principe de SketchUp, c'est que je vais dessiner des choses qui vont être plates, Hop, et euh, on va faire un petit renfoncement ici. Hop, des choses à plat. Et ces choses à plat, je vais pouvoir leur donner du volume. Par exemple, alors je fais des lignes, je fais des lignes, de simples lignes. Ensuite, je me dis tiens, je vais faire euh, des murs comme ça. Hop, on modifie ce qu'on a fait. Enfin, je dessine un plan. Imaginez un plan à plat. Et puis je, je, je, je décide à un moment de donner du volume à tout ça. Alors comment je vais faire? Et ben je vais dessiner à plat donc et utiliser un outil la plupart du temps qui celui-ci qui sera le pousser tirer et hop je choisis une surface je clique et je glisse et je monte ce qui fait que tout de suite je donne du volume à la forme plate que j'ai créée et ça ça sera à chaque fois pareil si je veux faire ici une espèce de fenêtre ou une porte avec un haut un petit peu comme ça euh, arrondi en arche hop ben je vais le dessiner sur la façade déjà la forme et ensuite je vais prendre mon fameux outil pousser tirer je vais pousser tirer et, et j'ai un trou de la forme que je veux. Et puis, évidemment, on a, il y a plein d'autres détails pour enrichir tout ça. Enfin, il y a plein, plein d'autres outils, mais le principe de base, c'est ça. C'est ça qui rend le logiciel vraiment simple d'accès et que en quelques clics, beaucoup plus rapidement que dans plein d'autres logiciels 3D, on peut créer des formes comme ça, en volume. Donc, je supprime ce que je viens de faire et je recommence. Et on va partir vraiment du début, hein, on va regarder un peu l'interface. Alors déjà... On a les outils qui sont sous forme d'icônes ici. On en a ici une barre d'outils qui s'appelle premier pas. Vous voyez, il y a une petite une petite partie que je peux saisir ici quand je survole avec la, la, la souris, qui est l'ancrage. La, la, si je clique, je lâche pas mon clic et je glisse, bah cette barre elle se détache. Je peux venir la mettre sur le côté. Alors ça, c'est sur Windows. Sur Mac, euh, l'intégration des outils se fait différemment. Elles sont plutôt des barres flottantes. Certaines sont intégrées, d'autres sont pas intégrables. Bref. Mais euh, l'utilisation est exactement la même et les outils sont les mêmes surtout. Donc que vous soyez sur Mac ou sur PC, moi je suis sur PC mais vous pouvez suivre quand même ce que je dis. Donc on a cette barre d'outils qui s'appelle donc premier pas. Donc comme son nom l'indique, c'est la barre vraiment quand on lance le logiciel pour la première fois, c'est pas celle qu'on va utiliser euh, tout le temps. On va vite la changer mais là je vous montre pour l'instant avec celle-ci, on a les outils principaux. Ensuite ici, on a des menus classiques, on verra au fil du temps à quoi ça sert. Bon bah là fichier, c'est pour créer un nouveau, enregistrer déjà hein, on déjà enregistrer son projet. Et ensuite, on a l'espace 3D avec les axes rouge, vert, bleu. Alors le rouge, c'est traditionnellement appelé les X. Le vert, c'est la profondeur, c'est ce qui fait la 3D finalement. Donc c'est le Y et euh, le bleu, c'est le Z. Alors dans SketchUp, on dira rouge, vert, bleu, d'une manière beaucoup plus visuelle. Et donc on peut tourner là-dedans puisque c'est de la 3D. Et pour tourner, il va falloir avoir une souris de préférence, hein, une souris avec une molette. Parce que la molette va être essentielle dans les déplacements euh, de, de, de, de, dans notre espace 3D. La molette, si je la fais tourner classiquement sous mon index, comme ça, en avant ou en arrière, bah c'est un zoom. Ça, on a l'habitude, c'est toujours comme ça. Maintenant, la molette, c'est aussi un bouton. C'est-à-dire qu'au lieu de la faire tourner, je peux appuyer dessus, comme j'appuie sur les autres clics. Si j'appuie sur cette molette, on voit que l'icône change. Et hop. Et là, ça tourne. Donc, Je, je sélectionne d'abord mon petit personnage et je vais cliquer là-dessus. et Je tourne autour de l'objet que j'ai sélectionné, c'est-à-dire mon petit personnage. Donc, Je clique sur ma molette et je bouge ma souris. Et là, je fais ce qu'on appelle des orbites, des rotations. Maintenant, si en plus de faire tout ça, j'appuie sur Shift. Shift, c'est la touche que vous avez à de part et d'autre du clavier, mais on va utiliser à la main gauche, du côté gauche. C'est celle qui est en dessous, le verrouillage majuscule, et au-dessus de contrôle. Quand on est sur... C'est là, là pour faire une majuscule. quoi. Donc si j'appuie là-dessus, je le maintiens, et que j'appuie aussi sur la molette, là, j'ai une main. C'est plus juste le rond, la, la, la, la rotation, c'est une main. Et là, ça fait des translations, des panoramiques. C'est comme ça que ça s'appelle dans, dans, dans l'univers de la 3D. Donc, j'ai trois mouvements, hein, le zoom, le dézoom. Je clique sur la molette, je fais des orbites. Et je clique sur la molette plus, je maintiens euh, Shift en, enfoncé. Et là, je fais des panoramiques. Donc déjà, ben, ça, vous allez tout le temps le faire. C'est vraiment les trois façons, de... enfin, les trois gestes, les trois manipulations à avoir euh, presque instinctivement. Alors, au début, c'est pas instinctif, évidemment, mais très, très vite, ça va le devenir. Donc mon conseil, c'est de toujours garder votre main gauche sur euh, ou à proximité de la partie gauche du clavier parce qu'on va souvent appuyer soit sur CTRL, soit sur ALT, soit sur Majuscule, euh, sur Fonction, sur Mac. Bref, on aura toujours la main par là, euh, donc à gauche du clavier. Donc ça, c'est pour le, le, le déplacement dans l'interface. Maintenant, on va voir que sur la partie droite, il y a une fenêtre qui s'appelle la Palette par défaut. Alors si elle n'est pas affichée chez vous, pas de panique. On va dans Fenêtre. Palette par défaut. Et là, on va faire, voilà, là, vous voyez, là, elle est pas affichée. On va faire fenêtre, palette par défaut, afficher le plateau. Le plateau, c'est toutes les fenêtres qui en dessous qui sont cochées. Moi, elles sont toutes cochées sauf brouillard. Donc, j'affiche le plateau. Et hop, le plateau, c'est ça en fait. Et là, j'ai des petits onglets que je peux, voilà, matière, par exemple, c'est là qu'on va chercher les matières, les couleurs, le bois, les briques, etc. Les composants, le style. On verra à quoi ça correspond tout ça au fil de la formation et des différentes vidéos. Je vous rappelle que les, les, les, là, je fais la première partie de vraiment de, pour dégrossir et faire les premières formes. Et puis, comme ça risque d'être assez long, les parties suivantes seront accessibles dans une partie privée. Il suffit d'entrer votre email dans le, le lien qui est juste en dessous. Et euh, vous avez accès aux autres parties que je pourrais enrichir justement au besoin. C'est bien, c'est que voilà, vous aurez votre espace dans lequel vous pourrez voir les vidéos que je modifie sans avoir à chaque fois à aller chercher dans mes anciennes vidéos sur YouTube. Tout sera sur la même page. Donc pour l'outil, on va commencer les outils ici. Donc j'ai la flèche de sélection ici. Quand je la survole, elle s'appelle sélectionner. Donc là, ça me sert à sélectionner un objet. Quand je clique à côté, je le désélectionne, je le sélectionne, je le désélectionne. Classique. La gomme, c'est pour effacer. Donc si je fais la gomme sur mon personnage, il s'efface. Si je veux, euh, j'ai fait une erreur, je veux revenir en arrière. Édition, annuler, effacer. Ou alors, contrôle plus Z au clavier, contrôle Z. Et là, ça défait la dernière action que j'ai faite. Ensuite, le crayon le crayon va faire des lignes, donc je fais un clic, je bouge, vous voyez j'ai un point d'ancrage à mon premier clic et je fais un deuxième clic, un troisième, un quatrième, un cinquième, tac tac tac, tac, comme ça et si je veux arrêter, je fais échappe et je vois que j'ai fait des lignes, alors c'est n'importe quoi, hein. voilà, c'est dans tout, tous les sens même si j'ai eu l'impression de dessiner à plat, on a vu que ça ça n'a ça pas dessiné à plat, mais ça on verra pourquoi après donc si je fais CTRL-Z, hop, ça efface chaque trait. Je fais un CTRL-Z, un CTRL-Z, un CTRL-Z, un CTRL-Z, un CTRL-Z, un CTRL-Z, ctrl ctrl voilà. C'est annulé. Des arcs de cercle, on verra ça au fil du temps, voilà. Je fais un clic, je bouge. Deuxième clic, je bouge, je définis l'arc et je valide avec un dernier clic. Donc c'est en trois clics et j'ai fait un arc de cercle que je peux sélectionner et effacer en appuyant sur Supprimer ou Effacer sur Mac. Ensuite, on a les surfaces planes. C'est-à-dire que là j'avais juste des lignes, ligne droite ou ligne courbe, et ici j'ai un rectangle. Donc si je clique là-dessus et que je fais un clic, je bouge, vous voyez j'ai le coin, mon premier clic c'est le coin du rectangle, donc je fais un deuxième clic et j'ai la surface. Un clic, deux clics, alors je peux même les enchevêtrer comme ça ou pas. Et regardez ce qui est marrant, c'est quand on les enchevête, ça crée une forme comme ça, une forme comme ça, une forme comme ça. Les trucs se sont mélangés. Ok ce qui vient à l'outil suivant, le pouce étiré, qui va faire du volume. Donc si je survole avec le pouce étiré, je survole une surface, je vois que normalement, il la détecte, elle se met un petit peu en pointillé. Et donc si je fais un clic et que je bouge vers en haut et vers en bas, je crée du volume vers le haut et vers le bas. Donc, en crée en bas, ici, hop, je creuse un peu dedans, là je fais ça. Donc, là je fais vraiment n'importe quoi. Hop, On voit que là... Quand je fais un pouce tiré ici, il vient automatiquement se bloquer là parce que il veut pas dépasser. Donc quand c'est comme ça, il faut le faire en deux temps. Je fais un premier clic pour là, et après je fais un deuxième clic et je dépasse. Hop, hop. Alors, on voit que des fois, il y a des faces bleues qui se font. Ça ne réagit pas comme on veut. On verra pourquoi aussi. Et hop. Donc là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait des poussées tirés. Je peux, une fois que j'ai fait des poussées tirées comme ça, venir dessiner dessus avec le crayon, par exemple. Dessiner une forme, n'importe laquelle une forme fermée. Je vois que maintenant, si elle est fermée et qu'elle est bien dessinée dessus, là, je peux la prendre et je peux, elle aussi, la pousser tirer, Pourquoi pas Voilà, on est sur vraiment les principes de base de SketchUp. Dessiner des choses plates et venir leur donner du volume ensuite. On va pas faire que ça, mais on va faire beaucoup ça. Euh, ok, donc je l'ai décrit un petit peu, euh, une par une. Là, je vais sélectionner tout ça, hop, avec un... Je prends un cliquer, clic gauche, je glisse... Et je lâche mon clic. C'est-à-dire que je sélectionne tout. Et je fais supr. J'ai supprimé. Je vais créer un nouveau rectangle. enfin, voilà, une espèce de surface plane, un rectangle, ouais. Hein. Donc, on a vu que le pouce étiré, c'était pour donner du volume. Alors je vais refaire un petit pouce étiré pour le plaisir. Et ensuite, j'ai l'outil d'après qui s'appelle décalage. Alors, à quoi il sert, lui? Quand je survole ici et que je clique et que je glisse, ça décale, regarde, ça décale les contours vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour créer une nouvelle surface. Donc ça, ça sert à, à décaler les contours de manière uniforme. Donc si je décale par exemple de quelques centimètres et que je viens faire ça après, ça peut me permettre de faire une boîte, par exemple, ou des murs. OK CTRL-Z, si je fais décalage, mais cette fois par l'intérieur, mais vers l'extérieur, bah c'est un petit peu pareil, sauf que ça dépasse du coup. et Je peux créer aussi des murs, mais cette fois à l'extérieur de mon périmètre de base. J'espère que tout ça est clair. Ne vous inquiétez pas avec les, les, les outils hein, les suivants. On va vraiment détailler ça. En fait, les cas, les exercices, on va détailler ça vraiment très précisément. Ça va devenir beaucoup plus clair. Cet outil est fait pour bouger. Donc, si je sélectionne tout mon objet, je fais clic là et que je clique et que je bouge, ben, je bouge l'objet. Ok. Attention, si je, je ne sélectionne que la face du dessus et que je viens bouger, ça bouge la face du dessus. Et là, on voit que je suis en train de si je bouge la face du dessus et pas le reste, là, ça, ça déforme mon objet. Voilà, c'est une autre enfin, une manière de donner des formes et de modéliser. Ok, ça c'est pour tourner. Alors, pareil, j'ai une espèce de rapporteur qui se fie. regardez, là il est sur l'axe rouge, là il est sur l'axe vert et là il est sur l'axe bleu. Si je me balade, des fois il va se mettre sur n'importe quel axe. Alors, là c'est une boîte, donc ça va. Donc en fonction, si je mets sur l'axe bleu, ça veut dire qu'il va tourner, comme s'il tournait verticalement, autour de l'axe vertical. Donc je prends tout mon objet, je prends l'outil rapporteur, je clique ici une fois, je vois que j'ai le centre de mon rapporteur, finalement, enfin de mon compas, imaginez un compas, et je tiens, je vais l'attraper par ici, clic, et là je tourne. Tac. L'outil ici suivant, échelle, bah lui il sert à mettre à l'échelle. Donc si je prends des poignées, je peux déformer mon objet en termes de proportions. On verra comment on l'utilise aussi. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est tous les outils de, de, de modélisation. On verra cela un petit peu après. Les outils de modélisation, vous voyez, je suis allé très vite exprès pour vous montrer qu'il n'y en a pas 50 000 et qu'ils sont très simples, sachant qu'il y a de petites variantes. Parce qu'à chaque fois, sur la ligne, vous voyez, il y a une petite flèche là où je peux prendre une ligne un petit peu différente. Là, au lieu de créer des rectangles, je peux aussi créer des cercles, par exemple. Mais c'est le principe elle-même, c'est un clic, deux clics, hop. Et puis, euh, le pouce étiré, bah, lui, il y a quelques variantes aussi. Enfin, il y a des variantes quasiment pour tous les outils, mais on a fait le principal okay donc, est-ce que ça vous paraît compliqué euh, Je ne pense pas. A priori, ce n'est pas, pas le, le, le logiciel qui va, qui va vous donner le plus de fil à retordre, même si, évidemment, il faut l'apprivoiser quand même un petit peu pour faire des choses précises. Et c'est ce qu'on va commencer à faire maintenant, à voir comment on travaille avec précision. Alors, on a vu vraiment les toutes premières bases qui nous permettent déjà de comprendre la philosophie, et le fonctionnement général du logiciel. Et maintenant, on va voir comment on peut travailler un peu plus précisément avec des dimensions précises. Donc, euh, on va garder pour l'instant la barre d'outils « premier pas euh, ». Au fil du temps, je vous dis, on la changera, on en mettra une autre. Euh, on va commencer, si on veut travailler avec précision, à définir dans quelle unité on travaille. Donc déjà, vous avez peut-être remarqué qu'au début, quand je lance euh, SketchUp, j'arrive sur cette fenêtre-là. Et cette fenêtre-là, elle me propose déjà de travailler dans des certains euh, types de comment de, dire de, de, de, de du d'environnement en termes d'unité. architecture millimètre centimètre mètre euh, en pouce en mètre. En machin bon. ce qui est important c'est pas trop à la limite la couleur euh, est-ce que c'est blanc ou vert ou gris on s'en fiche un peu est-ce qu'il y a un ciel est-ce qu'il y en a pas c'est plutôt dans quelle unité donc si vous avez lancé comme moi en pouce, par je vais lancer celui-là en pouces voilà je lance voilà, en pouces je me suis trompé c'est sympa il y a un ciel mais je veux pas travailler en pouce. Ben c'est pas grave, on n'est pas obligé de relancer le logiciel. On peut tout de suite aller changer l'unité. On va aller dans Fenêtre et tout ce qui est euh, qui concerne le, le, le projet sur lequel je travaille, on va le trouver dans Fenêtre Info sur le modèle. On a une petite fenêtre qui apparaît ici, Info sur le modèle. Et là, on va avoir des, des choses qu'on peut régler dans notre projet en cours dont euh, les animations, les composants, enfin tout ça, on ne sait pas encore ce que c'est, mais les unités, on se doute à peu près de quoi il s'agit. Donc on voit que là, je suis en pouce. Donc si je veux changer tout ça, et eh bien je vais mettre par exemple au lieu de architecture, je vais prendre décimale, et au lieu de pouce, maintenant j'y ai accès, parce que quand je suis en architecture, voyez ici c'est grisé, je ne peux rien changer. Donc je vais aller en décimale, je veux pas des pouces, moi, ni des pieds, ni des yards, ni des millimètres, ça dépend, on peut, si je fais un petit objet, peut-être je travaille en millimètres, mais moi, le centimètre, là, voilà, va me suffire. Je travaille en centimètres. Ensuite, si je mesure de surface, elles seront pas en pieds carrés, mais je mets bien par cohérence en centimètres carrés, et les volumes, on va mettre en centimètres cubes. Bref, je suis tout en centimètres. Et là, j'ai la précision derrière la virgule, c'est-à-dire, si je vais mesurer une longueur, est-ce que je veux connaître euh, par exemple, 1 000. 0, 0, 0, 0, je m'en fiche. À la limite, je vais faire virgule 00. C'est un chiffre derrière la virgule, ce qui me permet d'avoir les millimètres. 1,1 cm, voilà, là j'ai une virgule et un chiffre. Et je vais tout mettre comme ça. Une virgule et un chiffre, ça sera largement suffisant. Je vous rassure, ça on le fait rarement, mais je vous le dis, euh, si vous êtes trompé au départ au lancement du logiciel, bah, vous pouvez facilement corriger. J'ai juste à fermer la fenêtre, voilà, et c'est bon. Maintenant, comment est-ce qu'on mesure tout ça Je vais bouger un petit peu mon personnage là. Eh ben on, va, on va on va voir comment ça marche avec un rectangle. Je, prends, je clique ici sur « Création de rectangle ». Donc Comme on l'a vu tout à l'heure, il suffit un clic d'ancrage par le premier coin. Et là, je balade mon euh, mon, euh, mon dessin, qui pour l'instant, je ne valide pas. Et regardez ce qui se passe en bas à droite de la fenêtre, ici. J'ai des dimensions. Hop, quand je bouge, elle bouge. Donc ça, ça marque 455,6 cm, 218,6 cm. Si je bouge, hop, ça me donne la dimension du plane que je suis en train de faire. Donc Vous voyez, c'est difficile, là, si je voulais faire un truc, par exemple, de 310 par euh, 280. J'ai essayé, 310 par 280. Ouais, c'est à s'arracher les cheveux, quoi. Et pour ce qui m'en reste, je vais essayer de faire autrement. Là, j'y suis là, je suis à 312, machin. Donc là, on s'en fiche, on va pas essayer de viser juste comme ça. On fait un premier clic, on fait un deuxième clic. Et là, je ne fais pas de clic supplémentaire. Je vois qu'en bas, il est toujours écrit les dimensions séparé pour un point-virgule. Donc moi je vais écrire point virgule 310,280, c'est ce que j'avais dit. Et on voit que ça c'est un cray Je vais faire Entrée. Alors je recommence, il n'a pas voulu décidément. Alors je clique 310,280, Entrée. Et on voit que ça a redimensionné automatiquement mon truc. Euh, comment être sûr que ça a bien marché eh J'ai un outil de cotation qui n'est pas visible ici, parce qu'il n'est pas affiché avec la barre premier pas. Donc, c'est là qu'on va commencer à changer la barre. Sur mon PC, pour changer votre barre d'outils en mettre d'autres, vous allez faire un clic droit sur une icône ici. clic droit. Et vous avez une liste de plein d'outils qui sont, alors moi, j'ai quelques outils ajoutés, mais de base, on avait déjà beaucoup. Et on va aller chercher, non pas premier pas, qui pour l'instant est le seul activé, mais grand jeu d'outils ici. Grand jeu d'outils. Je clique, j'ai cette barre qui apparaît, qui ressemble un peu à l'autre, mais il y a des trucs en plus. Donc, celle-ci, premier pas, je peux la prendre et la fermer, et je vais mettre celle-ci sur le côté. Voilà. Sur Mac, vous pouvez aller aussi sur Affichage et personnaliser la barre d'outils tout en bas. Vous allez avoir une fenêtre dans laquelle vous allez trouver la barre d'outils la faire glisser. Donc J'ai ma barre grand jeu d'outils euh, qui me permet d'avoir ici un nouvel outil qui s'appelle Cotation. On le trouve là à côté du maître ruban. Cotation, c'est quoi bah, Si je clique dessus, j'ai deux façons d'utiliser, soit en survolant une droite comme ça, ou à quelle devient bleu je clique, je glisse, et je suis en train de sortir sa cotation. Là, je vais faire pareil ici. Donc, on avait dit 310 par 280. Et ben voilà, c'est respecté. On refait un autre test. Je prends le petit rectangle. Et cette fois, j'en vais de 54,2 par 80. Donc, 54,2. 54,2. Alors, attention de faire la virgule et pas le point. Point-virgule, euh, comment j'ai dit 80, je ne sais plus. Alors, 54,2 par 80, entrée. Donc c'est beaucoup plus petit, je prends une petite cotation pour vérifier, mais il n'y a pas de raison. 54,2 par 80. Voilà. Donc on peut travailler au millimètre près et même plus, euh, sans problème dans SketchUp, ce c'est ça la force, et très très rapidement. Si je prends un cercle maintenant, on ne l'avait pas vu tout à l'heure, mais c'est un clic pour avoir le centre, je défie, et je vois en bas à droite que j'ai une valeur qui est le, le rayon. Donc là, le rayon, je vais dire, je sais pas, alors je clique, là pour l'instant je suis à 236,1, mais je vais écrire 52, entrée. Eh ben, j'ai un, un, un avec un rayon, alors c'est le rayon, donc ça serait le diamètre total, il ferait euh, le double, 104. Donc je prends mon outil cotation, je fais un clic, un deuxième clic, et là on voit le diamètre, de toute façon il m'écrit tout de suite, dia 104. Ça marche euh, juste super bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à faire une boîte qui va faire une boîte, une sorte de paquet cadeau, un truc comme ça, qui va faire euh, 40 par 30 et par 20 de haut. Une sorte de colis, on, va dire. on a reçu un colis et on y va. Donc 40 par 30, je fais mon rectangle, je clique n'importe où, j'écris 40.30, entrée. Et là en hauteur, je veux qu'il fasse 20. Alors, je vais prendre l'outil pousser tiré, et c'est pareil. Quand je vais prendre l'outil pousser tiré, vous voyez ça marque 0. Ben, je vais cliquer, je vais bouger, et là, je suis pas obligé de valider. Soit je clique et j'écris 20 entrées, soit je lance, je clique pas et j'écris 20 entrée. c'est pareil. Et on vérifie, donc ici, ça fait bien 40 par 30 par 20. Voilà, donc j'ai vraiment les dimensions que je veux. Je veux euh, que là-dessus, il y ait un couvercle, donc je vais venir euh, au-dessus. Et je vais refaire un pousser tiré comme ça. Alors, vous voyez que ça augmente, du coup. C'est un petit peu embêtant, ça. Donc, regardez bien mon icône pousser tirer Quand j'appuie une fois sur contrôle sans le maintenir, mais juste une fois CTRL, d'ailleurs, c'est... Tac, il y a un petit plus qui s'ajoute à côté du pouce étiré, je l'enlève, en appuyant une fois son contrôle, je rappuie son contrôle, il y a le petit plus. Ça permet de faire un pouce étiré comme ça, c'est-à-dire différent de l'autre, avec une petite segmentation. Et là, je vais faire un pouce étiré de 5 cm, qui serait, on va dire, une sorte de couvercle. Je vérifie ce que j'ai fait, je prends bien, pas au milieu, mais là. Hop. Euh, et ben J'ai fait une, un pouce étiré, on appelle ça aussi une extrusion en 3D, de 5 cm de plus. Hop, je reprends l'outil pouce étiré, je vais faire un débordement de 1 cm à chaque fois. Et là, regardez la puissance du pouce étiré des outils de SketchUp, ou de 2 cm. On va dire. Je clique ici, je bouge, j'écris 2 entrées. Donc, on va quand même vérifier, mais normalement, cette partie-là, ici, elle fait 2 cm. Parfait. Je reprends l'outil pouce étiré. La dernière fois que j'ai utilisé l'outil pousser étiré, c'était il y a une seconde, c'était pour une valeur de 2 cm. Ça, SketchUp le garde en mémoire, c'est-à-dire que l'outil pousser étiré, par défaut, il est capable de reproduire très rapidement un pousser étiré de 2 cm, le dernier que je viens de faire. Pour ça, il suffit de survoler la zone que je veux pousser tirer celle-ci, et de double-cliquer, deux clics gauche, clic-clic. Hop, je viens là, je fais clic-clic. Et vous voyez, tout le tour, il me fait un pousser étiré, clic-clic, de 2 cm. Alors on va dire que c'est une espèce de boîte bon, avec un couvercle qui dépasse beaucoup. Euh, et donc j'ai des dimensions, de enfin je les fais aux dimensions que je veux. Si ces dimensions je veux les supprimer, donc là soit on les sélectionne et on fait ou effacer, soit je prends la gomme et hop je les survole comme ça et voilà. Si jamais vous allez trop vite et vous supprimez une droite, vous voyez que ça casse tout. Donc là pas de panique, soit on fait CTRL Z ou soit euh, édition, annuler, effacer la dernière action qu'on Maintenant, si je veux créer un objet sur cet objet, donc je vais me mettre là, je vais créer une boîte posée dessus, une autre boîte. Ok donc Hop, je fais un, comme ça, je fais un pouce étiré en faisant le, le petit contrôle avant pour faire une démarcation. Peu importe la dimension cette fois, donc j'ai créé une boîte posée dessus, puis je tiens, elle est mal placée, je vais la sélectionner et je vais la bouger. Et là, regardez ce qui va se passer, ça fera ça souvent dans SketchUp, c'est que bah, c'est collé, les, les, tout est un peu englué, tout ça, c'est... Ça s'est fusionné, en fait. L'objet, voilà, ça va vous faire des trucs comme ça, très rapidement dans SketchUp. Si vous ne faites pas ce que je vais vous montrer maintenant, c'est des groupes. C'est quoi un groupe Alors, je reviens en arrière avec des CTRL-Z. C'est de mettre les objets, quand ils sont terminés ou quand on veut les, les, les cloisonner, en fait, dans des espèces de boîtes qui les rendent hermétiques, des autres objets qui les avoisinent, en fait. Là, on a vu que ça se mélangeait, que je pouvais pas bouger les deux. Donc, on va le rendre un peu... Euh, indépendant, enfin étanche, j'ai envie de dire ça pour essayer d'imaginer un petit peu ce que je dis, à travers le, la création d'un groupe. Donc je sélectionne tout l'objet que je veux mettre dans un groupe, clic droit, et là j'ai créé un groupe. Je fais ça et on voit que maintenant l'objet il a changé. Quand je clique dessus il y a une espèce de boîte bleue autour et je peux plus prendre le pouce tiré, je peux plus prendre l'outil de création, ça marche plus parce que il est dans cette boîte, dans ce groupe qui le rend hermétique aux autres. L'avantage c'est que je peux créer comme ça la même boîte que tout à l'heure ici dessus. Faire ça. Et là, maintenant, si je viens sélectionner cette boîte-là et que je la bouge, pas de problème. Les deux ne peuvent pas se mélanger puisque lui, il est rendu euh, un peu indépendant et hermétique aux autres dans un groupe. Donc lui, je peux faire pareil. Un autre groupe, un deuxième groupe. Et on va faire beaucoup de groupes dans SketchUp pour que les choses ne se mélangent pas, évidemment. Surtout en architecture. Si je veux, cela dit, rentrer dans un groupe pour le modifier, eh bien, il suffit de double-cliquer. Et on voit que voilà, l'environnement est. Là je suis sorti du groupe, je double-clique et je suis rentré dans le groupe. Donc tout le reste se grise un petit peu. Et maintenant je peux rentrer dans l'objet, puis dire, tiens, bah, là en fait, je vais faire une petite démarcation. Hop, comme ça. Tac. Pour sortir du groupe, je prends la flèche là et je vais cliquer en dehors, vous faire échappe, et je suis ressorti. Pareil, là, je double-clic pour rentrer dans ce groupe-là, et lui, ben, je vais lui faire, pareil, un décalage de contour de, je sais pas... Un... Alors là, on voit, pareil, il y, y a des centimètres qui défilent ici. Donc, de la même manière, quand je fais ça, je peux dire ça, je veux un décalage de contour de 2 cm, Entrée. Comme tout à l'heure, on peut répéter avec un double-clic, parce que le dernier décalage que j'ai fait, c'était 2 cm. Donc, si je viens là et que je double-clic, il me fait 2, 2, 2, et 2. Je prends l'outil pousser-tirer, là, je vais faire... Un... Voilà, un, un plus un pouce tiré vers le haut de 1 double clic double clic et me répète mon poussé tiré de 1 ok je sors du groupe en prenant la flèche de sélection et en cliquant à côté j'ai donc deux objets indépendants voilà je peux venir euh, placer euh, les, les juxtaposer machin ils ne se mélangeront pas même s'ils s'enchevêtrent. jamais ils ne se mélangent c'est-à-dire que je peux toujours en saisir un par rapport à l'autre donc ça c'est les groupes il y a d'autres fonctions qu'on va voir juste après qui permettent d'enrichir de, de, cette notion de groupe. Et puis, il y encore plein d'autres choses à voir. Donc, je continue tout doucement, euh, progressivement dans cette vidéo. Alors, je vais créer un plane, enfin un plane, un rectangle. Je le sélectionne entièrement, sauf le petit bonhomme. Alors, les sélections avec la flèche, c'est l'occasion peut-être de voir ça aussi. Vous avez dit que la formation n'était pas linéaire en parlant d'outils en outils, mais à chaque, à chaque fois qu'on est confronté à un, à un cas, bah, je vous montre un petit peu comment on peut sélectionner un, un, un comment on utilise les objets en fonction de la situation dans laquelle on est pour rendre ça un petit peu plus ludique. quoi. Donc là je veux sélectionner tout sauf le bonhomme. Donc j'ai plus rien. Soit je sélectionne tout comme ça et je vais enlever ça de la sélection. Donc pour faire ça, je vais appuyer sur majuscule enfin sur shift et je clique dessus, il s'enlève ou il s'ajoute. OK, ça c'est pour enlever ou ajouter. Vous Voyez si je fais d'autres objets, je vais faire deux autres objets qui sont euh, des espèces de boîtes que je vais mettre dans des groupes. Tac. Et lui, euh, bah, je le laisse là. Je vais choisir tout ça. Sauf que je veux retirer lui de la sélection. Donc je clique. Mais si par exemple je veux ajouter lui, bah, pareil, en maintenant Shift, hein, c'est tout à l'heure je maintiens Shift, On d'ailleurs on voit qu'il y a un plus ou moins à côté de mon icône de souris. Hop, je peux le mettre. Je peux retirer ça, l'ajouter. Ah. Je recommence. Tac, tac, tac. Et si je veux retirer juste une droite, je peux. c'est-à-dire que même un objet comme ce rectangle est composé de plusieurs choses. Il est composé de droite et d'une surface, parce que cette droite est rejointe par des points. Et à chaque fois, les, tout, tout ça, Il y a une intersection de chaque point, ce qui crée une forme fermée. Et donc, je peux sélectionner soit la surface, soit les arêtes. Les arêtes, c'est en cliquant dessus. Si je veux plusieurs arêtes, ben, je vais maintenir Shift. Et je peux prendre les trois ou j'en retire une ou je prends que la surface et une. Voilà ce que ça fait. Au passage, si je sélectionne une arête et que je la supprime, voilà, la forme n'étant plus fermée, mais il n'y a plus rien. Là, soit je fais CTRL Z, soit je prends l'outil crayon et je referme ma surface. Automatiquement, SketchUp va recréer, euh, il va recréer une surface. Donc le premier moyen de sélectionner que le, le, le, le rectangle, c'est de faire ça et avec Shift, enlever le bonhomme. Mais il y a plus simple. Si je fais un clic. Je sélectionne la surface mais pas ses contours. Si je fais un double clic, je sélectionne la surface et tous ses contours. On va le faire encore plus euh, simplement et ça va être plus visible sur une boîte avec du volume comme ça. Alors Pas le sol mais lui. Voilà. Si je clique, j'ai qu'une surface. Si je double clic, donc deux clics gauche de la souris, j'ai la surface plus ses contours et si je triple clic, j'ai tout l'objet. Un clic, un double clic, un triple clic c'est comme ça que ça marche et là je peux donc retirer cette surface là si je veux donc là ce qu'on va faire c'est sélectionner cette surface avec ses contours donc un double clic et je fais clic droit créer un groupe pourquoi parce que je vais poser des objets dessus après et je veux pas que ça se mélange. donc là triple clic clic droit créer un groupe ce que je voudrais c'est bouger ces objets et les placer euh, ici et superposer les deux boîtes donc je vais prendre je vais sélectionner mon objet d'abord déjà je sélectionne l'objet que je veux bouger donc je vais bouger celui là donc je clique dessus et je vais prendre l'outil bouger et là quand on débute ça peut être la grosse galère alors que c'est très simple si euh, je fais ça et que je vais cliquer sur l'objet et que je viens le bouger ça marche par contre si je suis sous un angle un peu bizarre ça peut faire ça ça se met à moitié sous terre ouais, on a du mal à le remettre on sait pas comment faire ça part un peu dans tous les sens pareil. Au début, c'est parfois pas si simple. Alors, il y a une technique très simple. Quand vous voulez bouger un objet, vous prenez l'outil bouger. D'abord, vous sélectionnez l'objet avec l'outil flèche sélectionné, Et ensuite, vous cliquez sur déplacer. Et là, votre premier clic, il est déterminant. Si vous mettez là et que vous cliquez n'importe où, ça marche pas. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le point le plus bas de l'objet. Celui qui va toucher le sol. Donc, le point le plus bas de mon objet, il est là. C'est cet angle-là. Donc, je viens là, je le survole, et là, je clique pour valider mon déplacement. Et maintenant, je peux bouger l'objet. Et comme mon premier clic s'est fait en bas, jamais il ira sous le sol, vous voyez. Hop, il reste bien là, puisque c'est le point le plus bas, ce que j'ai sélectionné avec mon premier clic, qui va essayer de placer. Donc je me mets là. Je vais faire pareil pour celui-là. Et donc, si je veux le superposer, ben, je vous conseille de faire exactement pareil, c'est-à-dire de prendre l'outil, de sélectionner d'abord l'objet, ensuite de, prendre, de cliquer une fois sur déplacer, et au lieu de prendre l'outil n'importe où, d'aller prendre au point le plus bas, clic, et de venir poser là où vous voulez. Et là, Automatiquement, il n'y a pas de problème. Si je veux le posais sur la tête de mon personnage, enfin, après il faut ouais, être bien orienté, voilà, je peux le faire. Je vais le superposer à l'autre. Tac, on voit que SketchUp il agrippe, vous hein, voyez, il détecte les intersections. Ça c'est super pratique pour caler les choses. Voilà, si je veux caler ces deux trucs, ces deux angles-là, ben, viens là, le... viser là, il y a un moment, paf, ça accroche. Et là ils sont parfaitement superposés. Ok, je me dis tiens, je veux qu'il fasse la même largeur. Je double clic pour rentrer dans le groupe, je prends l'outil pousser-tirer et regardez là, je pousse-tire. Donc là, là il attend que je lui valide et plutôt que de faire un petit peu au pif comme ça, regardez avec mon curseur, la petite flèche rouge de l'outil pousser-tirer, je vais survoler la surface sur laquelle je veux que lui se cale. Tac. Vous voyez Hop, si, je, si je, je survole avec la flèche rouge de mon pousser tiré l'arête qui forme la fin de mon rectangle ici, bah, il va se caler là. Paf. Maintenant, je clique ici, pousser-tirer, je le balade et avec mon curseur rouge vient lui dire tiens vient de caler ici et automatiquement alors avec échappe je sors du groupe voilà et là caler ça au millimètre près là euh, je vous montre ça pêle-mêle mais je vous dis c'est le principe de le, de, de, du tuto que je fais aujourd'hui c'est de vous montrer les, les outils en situation on a vu comment on pouvait déplacer donc rappelez-vous d'une chose c'est de prendre le point le plus bas de l'objet et là il n'y a aucun problème pour placer des chaises des tables etc un vase sur un voilà alors que si vous faites pas ça c'est super compliqué et l'autre truc, c'est que cette précision-là, les, les systèmes d'accroche, ça marche avec le pouce étiré. Donc, je peux venir là, et puis dire tiens, j'accroche ici, ou j'accroche là. On cale les choses, en fait. Tac. Alors, des fois, il faut être un peu patient, et le je sonvole, ça marche pas, donc je vais aller chercher un angle. Voilà, là, il a détecté. Alors, si on a fait ça, on est capable ensuite d'aller chercher des objets. Et c'est ce qu'on va voir dans, dans la, la vidéo juste après, c'est qu'on va aller chercher des objets qui ont été modélisés par d'autres personnes. Dans la 3D Warehouse, qui est aussi la grande force de SketchUp, c'est d'avoir une communauté mondiale énorme avec des gens qui ont créé des objets de toutes parts. Et, et on est capable d'aller chercher ces objets-là, alors qu'ils sont plus ou moins bien réalisés, parce que c'est tout un chacun qui le fait. Vous pouvez, vous, dès aujourd'hui, faire des objets et les mettre à disposition de tout le monde. Ça sera peut-être pas, si vous débutez, bah, des objets super élaborés pour l'instant. Mais euh, il y a aussi des gens qui, qui, qui font des trucs très très bien. Bon, bref, il faut savoir choisir. Il y a vraiment de tout. et c'est si une bibliothèque, c'est... Je vous dis, en plus de la simplicité de SketchUp, c'est aussi la force, c'est la communauté. Donc, on va aller dans Fenêtres, et là, ça dépend un peu des, des, des versions. Et il faut trouver quelque chose qui s'appelle 3D Warehouse. Voilà, c'est ici. Je clique là. Vous allez arriver sur une fenêtre de connexion, et... Moi, je suis déjà connecté, donc il faut vous connecter avec vos logins Google. Hein, si vous avez un compte Gmail, ça suffit. Et là, vous avez accès à ça. Donc, on a plein d'objets. En page d'accueil, souvent, on a des objets qui changent. Donc, carrément, des maisons, des projets, des arbres, etc. Donc, on va pas prendre quelque chose de très lourd pour l'instant. On va taper quelque chose qu'on veut. Je veux, par exemple, un fauteuil. Je vais taper fauteuil, entrée. Et là, euh, alors, je peux me mettre en plein écran. J'ai des fauteuils, plein de fauteuils. Et ici, j'ai des onglets. Product, c'est des objets qui en général sont faits par des marques, mais pas toujours. Et modèle, il y a beaucoup plus de choix, mais c'est souvent un petit peu moins beau. Mais il faut fouiller dans les deux. Et voilà, j'ai plein, plein, plein, plein, plein d'objets. Je vais prendre celui-là. Tiens, donc je peux l'ouvrir en cliquant sur son nom. Attention de pas cliquer sur l'image, mais sur le nom. Il s'ouvre. Et là, j'ai quelques quelques éléments qui sont déterminants. C'est le poids. Alors, ça, il va falloir apprendre au fil du temps. Quand vous débutez, c'est peut-être pas, pas, mais je vous le dis tout de suite parce qu'il faut le garder à l'esprit. C'est le poids de chaque objet. SketchUp, il a beau avoir beaucoup de qualité, le défaut majeur, c'est que c'est un logiciel qui va ramer à un moment ou à un autre, en fonction de votre PC, même si vous avez un PC de guerre, un truc super puissant, il va finir par ramer à un moment ou à un autre, donc il faut être vigilant sur le poids de chaque élément. Donc sur un fauteuil comme celui-ci, qui a l'air assez arrondi, vous voyez, c'est pas des formes carrées comme fait souvent SketchUp, il y a des tubes et des choses, forcément il est un peu lourd. 13 mégas, c'est quand même très lourd. Je vais le prendre quand même, mais si jamais je devais faire une salle remplie de fauteuils, je ne prendrais pas celui-là, il est beaucoup trop lourd. Il faudrait être vigilant sur le poids. Alors là, je vous montre tout de suite comment faire. Donc, je ne vais pas prendre celui-là, finalement. C'est Ici, on a des filtres sur le côté, et on a le file size, donc la taille du fichier. Voilà, là, c'est jusqu'à 100 mégabits. Mon fauteuil faisait 13, donc là, je vais dire que je veux un fauteuil, mais je ne veux pas qu'il dépasse, euh, je ne sais pas, les 4 Mb. Tac, Je mets 4, et lui, la affine. Il va me proposer que des fauteuils dont le poids est inférieur à 4 mégabits. Et euh, alors plus le poids est faible, plus on risque de tomber sur des modèles pas très beaux. C'est le risque, mais il faut trouver le, le, le bon, le bon, le bon milieu. Ça, ça a l'air pas mal. Je clique ici. Normalement, voilà, je suis à 2 mégabits, ce qui est pas mal parce que le fauteuil, il a l'air plutôt euh, correct, on va dire. Et là, j'ai fait faire download. Automatiquement, euh, il va me l'ajouter dans mon modèle SketchUp, donc ça se télécharge. Et ça arrive directement ici. Je clique. Je déplace. On voit que c'est arrivé dans un groupe, que j'en ai deux. Euh, pareil, pour les déplacer, ben, je vous conseille pas de les prendre en cliquant n'importe où, parce que regardez, sinon, ce qui se passe, ben, c'est des trucs comme ça. Et là, c'est hyper dur de placer. Mais on prend bien le point le plus bas, alors de l'objet ou alors du groupe. On prendre le coin du groupe, ça marche aussi. Et là, je vois que quoi que je fasse, je le déplace comme il faut. OK. Maintenant, je voudrais rentrer dans ce groupe. Donc, l'outil sélectionné, je double clic Et là, je vois que dans le groupe, j'ai encore deux groupes c'est chaque fauteuil, ok Je ressors. Ce que j'aimerais, c'est avoir un groupe de chaque, pas qu'il soit dans la même boîte, dans le même groupe. Donc, je voudrais finalement supprimer le premier groupe, celui qui contient les deux autres. Hein. Quand je clique, on voit que j'ai deux autres groupes. Donc, je suis ressorti. Et là, je peux éclater les groupes, c'est-à-dire supprimer le, ce groupe-là. Donc, clic droit, éclater. Et on voit qu'il a éclaté le groupe qui contenait les deux autres. Maintenant, je me retrouve bien avec les deux. Et si je clique là-dedans, voilà, j'ai un groupe encore pour l'assise, un groupe pour chaque élément du pied, vous voyez, est, tout est groupé. Toujours travailler en groupe. Donc je garde ça, et celui-là, bah, je vais le déplacer. Donc je prends son point le plus bas et je vais le placer ici, par exemple. Ok, ça n'a aucune utilité, c'est pour vous montrer que, en quelques clics, on place ça où on veut. Ici, je vais faire une sorte de, de gros, une sorte d'un showroom de, de fauteuil. Hop, je prends lui, je le sélectionne, je viens le prendre le point le plus bas et je le mets ici. Tac. Voilà. Ça se place toujours très très facilement, que ce soit des objets que vous ayez créés ou des objets qu'on va chercher sur la 3D Warehouse. On va faire un truc un peu plus concret. Euh, on va faire une pièce, on imagine euh, un séjour, quelque chose comme ça, qui va faire aller euh, 5 mètres par 3 mètres, quelque chose d'assez... Euh, on va peut-être faire plus grand même, euh, 6 mètres par 4 mètres, 7 mètres par 4 mètres, quelque chose de grand. Donc, je trace, n'oubliez pas, je trace n'importe comment, et je ne peux même pas obligé de valider mon dernier clic, je tape directement 700 cm, voit Donc, ça s'écrit en bas à droite, je fais Entrée. OK, j'ai une pièce de 700 par 400. Je vérifie, encore une fois, juste pour vous montrer que c'est infaillible. 700 par 400. Au passage, si je veux connaître la superficie de ça, alors 4 x 7, 28, donc j'ai 28 mètres carrés. Je peux le savoir en faisant clic droit, Info sur l'entité, et cette fenêtre-là vient de se déplier. Là, j'ai quoi La surface, 28 mètres carrés. Donc, c'est, pour ça, c'est facile, mais si j'avais une forme un peu plus alambiquée avec des rebords, des corniches, enfin, des, d'autres pièces, enfin, quelque chose qui est vraiment pas rectangulaire, ça serait assez pratique d'avoir la superficie en faisant clic droit, info sur l'entité, regardez ici. Ok, Ça, c'est petit aparté. Euh, on va faire des murs de 20 cm autour. Donc, comment je vais faire? Je vais utiliser l'outil décalage, puisqu'on a vu que celui-là nous permettait de décaler. Donc, je vais décaler vers l'extérieur et je vais taper 20. On voit que ça s'est écrit en dessous. Alors, attention, j'ai raté mon coup. 20. Il veut plus le prendre, vous voyez que j'écris, ça ne marche plus. Donc, CTRL-Z, je recommence. Je clique là, je lâche, j'écris 20 entrées. Donc, il m'a créé un déport des murs de 20 cm. Je dis des murs, pour l'instant, c'est quelque chose de plat. Mais je vais euh, monter ça. Alors, on va monter ça de... Euh, allez, on va faire quelque chose d'assez au sous-plafond, de 3 mètres, 2 mètres 80. Je monte, et là, j'écris 280 entrées. On peut vérifier pour... Hop, 280. Donc j'ai bien fait 280 en hauteur. Toutes ces dimensions-là, j'en veux plus. Je les sélectionne en maintenant euh, CTRL ou SHIFT. Et effacer ou supprimer. OK. Tout ça, je voudrais mettre ça dans un groupe. Donc je triple-clic. Rappelez-vous des vidéos préférées de ce que je vous ai dit juste avant. Je triple-clic, clique droit, crée un groupe. Ce qui fait que maintenant, j'ai mis euh, mes murs dans une espèce de groupe. Tout à l'heure, j'avais des fauteuils. Je les ai effacés, mais comme je n'ai pas relancé SketchUp, je suis toujours dans le même projet, ils sont toujours là disponibles. Je ne suis pas obligé d'aller les rechercher dans euh, la 3D Warehouse, mais je peux aller directement ici, dans la palette par défaut, dans Composants. Et je vais aller sur la petite maison ici, cliquer, et je vois que j'ai les deux composants qui sont dans ce projet-là. Le bonhomme d'accueil qui est là, qui s'appelle Mirage, et mes fauteuils. Donc j'ai juste à cliquer et à les ramener ici. Ils sont encore là. Clic droit, je J'éclate le groupe, souvenez-vous, souvenez-vous. Et là, je vais faire une petite euh, mise en situation. Donc, on va prendre un fauteuil un peu comme ça. Ah oui. Quand j'ai l'outil déplacé, on voit que je peux bouger l'objet. Mais quand je survole l'objet avec l'outil déplacé validé, j'ai des espèces de petites poignées rouges, là, des petites croix rouges. Ces petites croix rouges, si j'en je, si survole une et que je clique et que je bouge, et eh ben ça me permet de tourner l'objet sans utiliser le rapporteur qui est là. Le rapporteur est parfois un petit peu plus dur à, à utiliser quand on débute. Donc là, je prends l'outil déplacer me permet aussi de faire des rotations de l'objet sur lui-même. Alors si je me situe en haut de l'objet, ça fait ça. Si je vais sur le côté, ça va faire ça. Ça dépend. Là, c'est sur l'axe vert. Donc je mets bien au dessus et je vais le faire comme ça et lui comme ça. Ok. Je les déplace un petit peu. Je vais déplacer que lui maintenant. Ok, je vais retourner sur la 3D Warehouse euh, très rapidement et puis on va aller chercher une petite table de salon. Alors, euh, alors le mieux, c'est toujours en anglais, donc table de café, coffee table, voilà, ici, ta, coffee table. J'ai un filtre, pareil, où je vais mettre moins de euh, allez, euh, 7 mégas, pour quelque chose de pas trop lourd, histoire que ma scène reste fluide. Et là, je vais pas aller chercher à faire quelque chose de très joli, de toute façon, j'ai pas beaucoup de choix. Je vais prendre cette table avec une des pieds métalliques et une espèce de plateau en marbre. Je clique sur Download, Oui. Ça se télécharge. Tac. Ça y est, la table est là. Au passage, il y a un outil dont j'ai parlé très rapidement tout à l'heure, qui est la mise à l'échelle. Si je clique sur mise à l'échelle et que je survole mon objet, j'ai des petites poignées là. Donc, je vous conseille de prendre un angle pour que l'objet grossisse en homothésie, c'est-à-dire en gardant ses proportions. Si je clique sur un côté plus qu'un autre, voilà, je vais déformer. Vous voyez, je vais faire des des déformations un peu bizarres. Donc, je prends bien un angle. Clique. Et ici, je vois qu'en bas, j'ai un chiffre qui défile aussi en bas à droite. Ça, c'est un coefficient. Si je suis à 1,50, ça veut dire que je l'ai multiplié sa taille par deux moitié en fait. Si je suis à 2, ben, je l'ai multiplié par 2. Donc là, c'est plus en termes de coefficient, même s'il y a d'autres façons de l'utiliser. Donc je vais faire 1,50 par exemple, mais je peux taper 1,6. Et là, je l'ai conçu de 60%. Donc elle est un peu grosse. mettons on va la garder comme ça. J'ai ma table ici. Si je l'avais un peu plus haute, ben, je peux essayer de la déformer dans ce sens-là. Voilà, tac. Ok, avec l'outil rectangle, je vais créer comme ça une sorte de tapis. Alors ce tapis, je vais lui donner un tout petit peu de volume, peut-être, je sais pas, 1 mm. Attention, ça n'a pas marché. Je survole je survole mon objet, clique et je fais 1 mm comme millimètre. Et là, il m'a fait 1 mm de poussée tirée, voyez, c'est tout petit. Je clique trois fois, triple clic pour sélectionner tout le tapis et clic droit, créer un groupe. Maintenant, on va voir l'outil matière. Je vais aller euh, lui mettre une matière. Alors, les matières, c'est ici dans la palette par défaut, matière, ah. un outil euh, essentiel dont j'ai pas encore parlé. On a euh, des, euh, une liste déroulante ici avec différents motifs, des motifs, motifs d'asphalte et de béton, de bois, de briques, de couleurs. Hein, celui par défaut, c'est juste des appâts de couleurs. Et donc là, comment j'utilise ça ben, Je vais choisir par exemple couleur ici. Je vais choisir dans la palette une couleur. Par exemple, quelque chose d'un peu. Alors les palettes, les couleurs sont pas super jolies. Il y en a beaucoup d'autres, c'est beaucoup d'autres manières de faire. Je prends quelque chose, je sais pas, de bleu. On voit que la couleur s'est mise ici et qu'automatiquement, quand je survole mon modèle, maintenant je suis en mode pot de peinture. Et si je clique, ben, la couleur s'applique là où j'ai cliqué. Attention, si je clique sur le groupe entier des murs et du sol, ah, il s'applique là partout. Donc Ctrl Z. Ok, je vais, je vais m'efforcer de, de, de faire le tapis. Sauf que le tapis, je veux pas d'appel de couleurs. je voudrais un motif. Je vais pas aller dans couleur, je vais aller dans autre chose. Je regarde les différentes... Euh, j'ai rideau, par exemple. Rideau, il y a des motifs un peu plus tissu. Voilà, alors, si je zoome, vous voyez, ça fait ça, c'est des stores. Hein. Ouais, hop. Mais j'ai d'autres, j'ai d'ailleurs quelque chose qui va voilà, qui s'appeler tapis tissu, où il y a un choix assez limité, mais là, qu'on peut mettre au final ce qu'on veut. Et je vais prendre, je sais pas, celui-là. J'ai des motifs. Ces motifs, si je veux diminuer leur taille, là, j'ai plusieurs manières de faire. Dans la fenêtre matière ici, qui diffère sur Mac et sur PC, donc sur Mac, sur PC, pardon, la version que j'utilise, la matière étant sélectionnée, là, je peux venir sur Édition, et je vois qu'ici, c'est marqué 61 cm, sur 61 cm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la petite image qui est là, dans le carré, elle se répartit sur 61 cm. Ça veut dire que de là à là, il y a 61, et de là à là, il y a 61. Donc si je dis que de là à là il y a 30, vous comprenez qu'elle va être deux fois plus petite. Je fais 30, entrée, et elle est deux fois plus petite. Si je mets 1 cm, attention, ça devient tellement petit que faut zoomer dessus. Ok, donc je sais pas, je vais mettre 25, là. cest que je diminue un peu la taille de mon tissu. Ça, c'est la première méthode. Alors sur, sur Mac, c'est un petit peu différent, il va falloir trouver la matière, faire un clic droit dessus, faire modifier, et vous allez avoir accès à ça. La deuxième méthode qui est valable sur Mac et sur PC, c'est de rentrer dans le groupe, là, de sélectionner la surface elle-même hop, comme ça, de mettre, de remettre bien un coup de pot de peinture si ça ne ça marche pas. Je clique, clic clique gauche, hop. clique droit maintenant, et on voit que là j'ai texture. Ok, donc je répète, hein, je rentre dans l'objet, je sélectionne une surface, pas, pas plusieurs surfaces, mais une. Clic droit, texture, et là j'ai position. Quand je fais ça, j'ai ces quatre petites épingles qui apparaissent et qui me permettent de manipuler l'image de la texture. alors Avec le rouge ici, je la déplace. Donc même si je clique à côté voilà, ça déplace donc là je peux caler un peu ma texture et ensuite avec le vert ici je peux soit faire tourner ou faire grossir donc c'est peut-être un peu plus simple même si on réfléchit plus en termes de centimètres etc là c'est plus visuel et on peut faire comme ça et je peux la mettre du coup à... à 90 enfin à 45 comme ça on voit que j'ai un petit rapporteur ici avec, tac tac tac qui, qui accroche à 45 et quand j'ai fini je veux, je veux valider je fais entrer mais avant la, la jaune permet de modifier euh, l'angle en profondeur. Tac. Et celle-ci, pareil, elle déforme soit dans un axe, soit dans l'autre. Donc on utilise surtout la rouge pour le positionnement et la verte pour la rotation et le dimensionnement. Entrée. Voilà, donc j'ai dimensionné, j'ai mis une texture différente. Maintenant, je voudrais mettre des briques sur ce mur-là, mais pas sur les autres. Donc, Je vais aller dans euh, briques. Je vais choisir un motif de briques, ici par exemple. Et je vais cliquer. Ah ça s'est mis partout, donc non, je veux pas édition annulée ou CTRL-Z. Donc je rentre dans le groupe mur, je sélectionne juste ce mur-là et je vais faire peau de peinture brique. Les autres murs, je vais les faire un peu euh, gris. Donc pareil, je vais aller chercher une couleur et je vais aller chercher un petit gris clair, comme ça. Et hop. Le sol, ben, je veux du bois. Euh, je vais aller dans le bois et je vais chercher le fameux parquet qu'on voit dans tous les tutos SketchUp qui est pas très beau mais celui-là. Voilà. Ok. J'ai fait une première euh, petite mise en scène. Je pourrais très bien ici dire tiens je veux aussi une fenêtre. Alors si je veux faire une fenêtre par exemple à un mètre de haut, eh ben je peux utiliser le mètre ruban qui est là. Comment ça marche Parce que la fenêtre, vous voyez, je peux la tracer comme ça. Je fais un carré. Après je fais un poussé tiré. Et là, je viens avec la flèche rouge de mon petit poussé tiré, dire tiens, bah, tu te cales sur ça. Donc, il me fait un trou. Par contre, là, à quelle hauteur je suis En dessous de la fenêtre, ce qu'on appelle l'allège. À quelle hauteur je suis Je ne sais pas. Donc, le plus simple, c'est avant de tracer le carré qui va nous permettre de faire le trou dans la façade, c'est d'utiliser le l'outil mètre, je pense qu'il l'appelle comme ça, outil mètre, pour faire des sortes de repères. Des repères qui nous permettent de tracer. Donc, comment ça marche, l'outil mètre je vais essayer de le faire de ce côté-là. Comme je suis sur du blanc et non sur des briques, on verra mieux. Mais L'outil mettre, regardez ce qui se passe. Quand je vais sur une droite, alors évitez de prendre le milieu, le point bleu, parce que c'est différent. Ça, c'est pour détecter le milieu, voyez, hop. Faites ailleurs que dans le milieu d'une droite. Donc, je vais le mettre ici. Je clique et après, je bouge. Et on voit que là, ça bouge un truc en pointillé, une espèce de ligne en pointillé. Donc, cette ligne en pointillé, je vais la remonter sur la façade, comme ça. Attention, bien sur l'axe bleu, l'axe de la hauteur. Et en bas à droite, on voit qu'il y a des, des dimensions qui passent, comme à chaque fois dans SketchUp. Et là, ça monte, monte 80, nanana. Donc, je vais écrire, tiens, je veux qu'il y ait 110. J'écris 110, entrée. Donc, il m'avait tracé une espèce de repère en pointillé, comme ça, à 110 de haut, le long de mon mur. OK Je repars de ce même repère. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, les repères. Je clique et je remonte encore. Et là, je vais monter de... 140, allez 145, j'écris 145, entrée, hop, il m'a fait un écart entre mes deux repères de 145. Ok, je vais dire que là, euh, je veux faire un, je mets ma... mon début de fenêtre c'est là, et ma fenêtre elle fait, euh... allez 120 de large, 140, donc je... je pars de ce repère là et je trace un autre repère, j'écris 140, entrée. Alors à quoi ça sert les repères C'est que maintenant avec l'outil mètre, je peux venir, tac, automatiquement il détecte les intersections des repères, je peux me figer dessus. Donc je fais comme ça, je trace mon rectangle, je prends l'outil poussé tiré, je clique et je viens chercher l'extrémité du mur là, clac. Et automatiquement, on a percé le mur. Petit détail si on veut de la brique ici aussi. N'allez pas rechercher une autre matière de brique, on en a déjà une, donc là, dans l'outil matière, on a la pipette, pareil sur Mac et sur PC, c'est pas exactement les mêmes, cette pipette sur PC, elle va détecter la matière, pas la couleur, mais la matière, ce qui fait que je prends la pipette, je viens là, clique, et automatiquement, il me dit, ok, le matériau que tu viens de cliquer avec la pipette, il s'appelle brique antique. donc il suffit que je clique dessus, ça m'affiche le pot de peinture, et hop, j'y vais, je mets de la brique partout, dans l'épaisseur du mur, si je veux rendre ça cohérent, enfin bon, là, c'est le détail. Hein. Ok, les repères, j'en veux plus. Je les ai déjà utilisés. Alors, plusieurs manières. Soit je, fais... je les sélectionne un par un et je les supprime. Ou alors je prends l'outil gomme. Hop, et je les survole un à un. Ou alors, encore plus rapide, vous voulez plus de repères du tout. Vous allez dans Édition, Supprimer les guides. Parce que j'utilise le terme repère, mais c'est vrai que SketchUp appelle ça des guides. Supprimer les guides. Et hop, tout disparaît. Donc là, j'ai décroci vraiment les, les, les le BABA de SketchUp et on voit déjà qu'en quelques minutes, parce que le tuto là, il n'est pas si long, on peut euh, créer une petite scène avec des murs de l'épaisseur qu'on veut, une pièce de la taille qu'on veut, mettre quelques éléments et commencer à faire une mise en scène. Donc ça va très très vite SketchUp. Et on va voir que dans la dans la suite de la formation, mais il y a plein plein d'autres outils qui sont pas plus difficiles à utiliser, qui permettent de faire vraiment énormément de choses pour rendre ça beaucoup plus crédible, rajouter des détails, euh, faire des fenêtres, faire des portes, faire des plaintes, euh, rajouter des cloisons intérieures. Enfin bref, il y a énormément de choses à faire. Je dis, ce pas très compliqué. Donc pour avoir accès à tout ça, il vous suffit d'entrer votre email dans le premier lien qui est dans la description et qui va vous permettre d'accéder à la suite. Cette suite, je pourrais la mettre à jour beaucoup plus facilement euh, dans cet espace que j'ai créé plutôt que de la laisser dans YouTube, puisque dans YouTube, la vidéo va se retrouver à chaque fois de plus en plus loin dans dans, dans, dans l'historique bah des vidéos que je publie, alors que là, je pourrais la mettre à jour tout le temps. Donc mettez cette petite page à laquelle vous avez accès dans vos favoris, puisque bah, je pense que si vous débutez, elle va vous être assez utile. donc Je vous retrouve tout de suite dans cet espace. Tout de suite